Bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment gérer ce problème qu'on a assez souvent lorsqu'on accompagne en jazz manouche lorsqu'on fait la pompe ce problème des harmoniques qui sifflent lorsqu'on accompagne alors je prends cet exemple de ré mineur par exemple pour accompagner écoutez bien il y a un tout qui résonne en permanence si j'accompagne si je fais la pompe sur ce ré mineur si je prends le la mineur pour minor swing par exemple, j'ai un peu le même problème. Il est moins marqué, mais voilà. Donc ça, c'est très courant en fait. Vous avez peut-être d'ailleurs sur votre guitare ce problème de façon beaucoup plus marquée, où vous avez un qui est très très pénible. Et donc ça, si vous jouez que en jam session ou chez vous, que vous vous êtes jamais enregistré, peut-être que vous l'avez jamais remarqué. Mais si vous avez un jour joué en concert ou si vous avez enregistré de l'audio et que vous avez réécouté ça ce genre de choses en général, c'est vraiment ça peut être vraiment très gênant quoi, on a des fois un sifflement euh, strident quoi, qui est lié à la guitare et à ses harmoniques qui est très gênant donc comment se débarrasser de ces harmoniques gênantes alors, je vais commencer avec différentes techniques, différentes façons d'atténuer ça et puis après on vous on finira avec la meilleure technique alors, une première technique ça peut être d'étouffer, de, de, de mettre un mouchoir ou un tissu dans le cordier, parce que des fois, ces résonances viennent du cordier, la résonance qu'il y a dans le cordier. Voilà, donc ça, vous allez tout faire ça, vous allez voir, essayer de voir si ça, si ça change le son. Là, le conseil, enfin, comment dire, l'astuce qu'on utilise, que moi j'utilise assez souvent lorsque ça me gêne ce genre de, de choses, c'est que j'utilise un chouchou, un chouchou pour les cheveux, un, je sais pas comment ça s'appelle officiellement, un nœud pour les cheveux, un élastique pour cheveux que je viens passer sur la guitare et que je mets sur le bas du manche un peu comme ce que font ceux qui jouent en... avec un son très saturé pour pas avoir de bruit parasite sauf que là je vais juste étouffer un petit peu ces cordes qui fait que du coup avec l'étouffé que je vais avoir à l'endroit où je joue les cordes plus cet étouffé là l'harmonique ne résonne plus vous savez que si, si je fais sonner une, une harmonique si j'arrive à avoir une harmonique c'est parce qu'en fait il y a ce qu'on appelle un nœud la corde, elle, en fait, elle oscille entre, elle oscille, euh... soit enfin, elle est coupée en deux ou en trois ou en quatre. Il y a ce, voilà. Si jamais elle résonnait parce qu'elle était coupée en deux et qu'il y a ici à cet endroit de la corde un chouchou qui empêche la corde de vibrer, bah du coup, ça la tait. Donc, donc on a plus de problème. Donc après, faut trouver le bon endroit hein, du chouchou. Oui. Voilà. Ça c'est quelque chose que je fais de temps en temps lorsque j'enregistre des playbacks euh, Personne me voit. Donc, je, je fais ça, parce qu'en concert, peut-être que ça ne le ferait pas avec un chouchou. Mais... Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Si vraiment c'est trop persistant, montez le chouchou, ou alors utilisez-en plus, utilisez plusieurs. Voilà. Si vous faites ça, donc ça c'est, je pense, une technique assez couramment utilisée pour euh, pas trop avoir ce problème. Si vous faites ça, vous allez perdre un petit peu de, du son de la guitare. Parce qu'en fait, ces harmoniques qui sont gênantes, c'est aussi un peu les composantes de votre guitare, quoi, la personnalité de votre guitare, donc ça va un petit peu l'atténuer, très légèrement, mais ça va un peu l'atténuer. Voilà, ça c'était une première façon de faire. Maintenant, la vraie façon de faire des pros, c'est, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais euh, prenons ce Ré mineur, là. Donc j'essaie de voir quand est-ce que j'ai l'harmonie. et peut-être d'où elle vient. Elle vient de cette corde de là. Ce que je peux remarquer, c'est que si je déplace un peu mon accord vers la droite ou vers la gauche, ça ne va pas changer l'accord. Déplaçons-le un peu vers la droite par exemple. Donc là, je suis quasiment sur les frettes. Ah, c'est peut-être pire. Ouais, c'est pire. Un peu vers la gauche. Je l'ai beaucoup moins là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, l'astuce en question c'est de déplacer un petit peu ses doigts ou de modifier votre doigté pour pas avoir les harmoniques donc ça c'est un travail extrêmement minutieux mais bon si vous, vous accompagnez souvent et que c'est important pour vous de ne pas avoir ces harmoniques qui résonnent bah, il faut choisir des positions d'accord qui sont parfaites pour et qui n'ont pas ces harmoniques et des fois ça implique aussi d'étouffer la, la, la corde à dif, avec différents doigts par exemple si je fais ce euh, La6 la supposons que là j'ai une harmonique qui sorte avec ce doigt je peux très bien m'assurer que ce doigt -là, là qui vient en biais il étouffe aussi cette corde à un deuxième endroit donc pour taire l'harmonique voilà donc c'est un travail extrêmement minutieux mais très intéressant et c'est comme ça que les pros, entre guillemets, ils font. Que les vrais, ils font. <rire> voilà, c'est une autre façon de faire qui fonctionne, euh, qui fonctionne très bien. Cela étant dit, donc là vous avez les conseils principaux, hein, selon moi, pour, euh, pour gérer ce problème. Cela dit, si vous avez quand même ça dans vos enregistrements, vous avez enregistré, c'est possible de couper certaines fréquences. Lorsque vous avez un son, avec des euh, logiciels informatiques, avec du, du traitement audio, c'est très très simple, de couper certaines fréquences spécifiques, en particulier celles qui sont pénibles, celles qui font la note en question, elle est très définie là, je peux très bien la couper avec un filtre euh, voilà, en, en, en choisissant uniquement cette fréquence, mais là encore je dénature un petit peu le son, c'est pas très grave hein. euh, de faire ça, ça, ça change pas grand chose, mais ça change quand même un petit peu, donc tant qu'à faire autant être capable de ne pas avoir ces harmoniques lorsque vous accompagnez. Ça c'était les solutions les plus euh, pratiques, je pense les plus courantes, il en existe une dernière de solutions un petit peu plus drastiques, c'est de changer de guitare. Si vous avez une guitare qui a vraiment beaucoup trop d'harmoniques, parce que ça peut être une qualité pour une, une guitare d'avoir beaucoup d'harmoniques, mais si vous en avez une où c'est vraiment pénible, ben changez de guitare, parce qu'il y a des guitares qui sont réglées de manière à ce qu'il y a tout qui résonne tout le temps, on appelle ça des souvent on appelle ça des cathédrales en fait, on dirait ah, cette guitare c'est vraiment une cathédrale c'est parce qu'il y a tout qui résonne tout le temps et c'est plutôt vu comme une qualité, surtout lorsqu'on joue des solos, mais lorsqu'on fait la pompe si ça fait ouf, ouf, ouf, en permanence et que ça, eh ben c'est pas mal gênant quoi, voilà donc essayez de bien maîtriser ces harmoniques, gardez quand même quelque chose en tête c'est que ces harmoniques là, ces résonances c'est aussi ce qui fait partie du son de votre guitare donc il faut arriver à les maîtriser mais pas trop les atténuer euh, parce que sinon vous allez perdre un petit peu l'âme, euh, enfin le son, euh, la personnalité de votre guitare. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ces conseils vous aideront ben, à, pas avoir ces, à plus avoir ces harmoniques qui sifflent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez d'autres astuces dont j'ai pas parlé, ben, mettez-les en commentaire, comme ça euh, j'apprendrai des choses.